Nous allons au nom de Jésus, passer au nom que Jésus, qui est démon aucun pouvoir sur nous au nom de Jésus. C'est synonyme que l'engagement de l'église sa aucun Nous allons tout puissant, que à nos salaires, nous allons aller à nos pays au nom de Jésus. On va déverser sans université la bain, et que est démon à aucun pouvoir sur nous. Et puis je dis là, jusqu'à ce qu'on va faire la bain. Au nom de Jésus. Mon beau maître, ma carrière, la ma ma grande ma prémère, ma respectée, ma ma ma prémère, ma ma ma prémère, ma ma prémère, ma prémère, ma prémère, ma ma Safe in the world. We'll of God. We'll take care of et sept fois. Le même chère le Sacrifie et tire avec vous. de je disponible la vie. Le Dieu décide de la Bible et que personne ne va dire au contraire au nom de Jésus. Et quel que soit le monde, forme de l'été, il n'y a pas l'eau dans sa carte là. Il n'y a pas de l'eau dans ce carte là. Il y a un béni au nom de Jésus. Qui y a un béni. avec toute l'idée qu'il a, mmh. c'est ça, moi, à cette, bon. ça <mix> la suède On va finir. quelqu'un est à nom faire. il y a pour la prière de la consécration s'il vous plaît. Parole qui est là, quelle que soit la direction que vous invitez-vous, longez même en direction couplée. plat, déclamer toutes sortes de grâces et de bénédictions pour eux pour que Marie vie à votre succès à tous égards, cas. les yeux et priez sincèrement pour eux au nom de Jésus. Seigneur, Dieu tout-puissant, Papa nous qui avons le ciel. nous même qui c'est le Dieu d'abord. Qui me le Dieu de notre père spirituel a la fleur. Vous avez quitté, Seigneur Dieu, toujours bien habitué, signé, traité, alliance avec l'homme qui crée, l'homme qui remet, l'homme qui offre une vie au Seigneur Dieu, l'homme qui consacre la vie au même Seigneur, nous ne pouvons pas changer l'éternité et éternité, tu demeures toujours le jour de même. Voilà ce matin, Père Lamont, nous, leaders, pour établir dans le ministère Saint-Seigneur, pour lui présenter par vous, Couple Saint-Seigneur Dieu, recevoir un nouveau compétent, nouveau couple marié de l'Église, espions dans le registre des mariés de nos gagnants, nous inviter, nous supplier, s'il vous plaît, pour les tout soit les grâces, que les bénédictions sur la vie, permettent de créer au temps de Seigneur Dieu, engagement, que je partage avec l'autre. Nous supplions, au nom du sang de Seigneur Jésus-Christ, Marie-O, Seigneur Dieu, ensemble, avec le lien de l'Esprit de Dieu, le lien de l'amour. Le lien à notre terre, de la fidélité, Seigneur, permettre, Seigneur, cette serviteur, capable, totalement pay. Permettre que les serviteurs capables entièrement payés. Et permettre que quand on fait bon, même je te dis, soyez féconds. Boissez, multipliez, remplissez la terre, permettre que oui, Seigneur, nous capables de fruits, Seigneur, de notre oui, vie conjugalée. Nous sommes, nous sommes, nous de savoir nous sommes, nous à nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous nous nous sommes, nous nous sommes, nous sommes, nous nous sommes, nous sommes, nous nous nous nous nous nous sommes, nous nous sommes, nous nous sommes, nous, à votre amène la fleur et d'autres groupes chrétiens sur la terre qui réussit à tous égards de ici au nom de Jésus. Mon Dieu béni, mon Dieu béni, papa dans les noms, mon Dieu béni. Allons prier, gloire à adieu. Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à et Dieu. Dieu. Avec oui. nos nos férées, par les pouvoirs qui nous sont conférés. Et sous la recommandation de notre Père Spirituel, notre amour, notre pasteur, amène la fleur je vous salue. Je vous dis bonjour. Je vous déclare Was come, we can do it you to the Nous ne pouvons pas dire merci. De jour en jour, quand tu as fait la tout tu es Mais tu ne pas comprendre. Nous dis merci pour que vous ça. Merci pour que j'aille passer avec de bien-aimé. Nous ne pas vraiment parce que je de faire ça. de ne pas d'un Ce soir, les vous mais me <rire> on, on est dans côté la tout le monde de l'eau pour mettre la terre à terre. Écrase la place. Pour qu'on de passer l'étape là, ça nous dit nous, connaissons ici. Mais ça, entendons. Je dit, fais de l'éternel le et il te donnera ce que ton cœur désire. Si c'est Jésus-Christ qui se passe mariage, m'a suivi la paix ici, au nom de Jésus. Malgré 20 maris, malgré tempête de la question, on a passé au nom de Jésus. Parce que ça, quand tout le monde de nos jours fait mariage, c'est parce qu'il a toujours présenté nous des coups qui passent par la patte. Mais on ne va jamais dire tout que les gens qui sont à présent se sont remariés, se sont remariés en moi. Parce que c'est tellement mariage à moi. Nous avons un exemple là, mais les papas nous ont remis la frère. Nous avons un état d'autre qui nous a mis derrière. C'est lui. L'une de ces pasteur, nous, si c'est pour le mariage, nous avons marié encore. Vous avons 14 ans, si c'est pour le mariage, nous avons marié encore. Parce que nous avons 18 ans, parce que c'était tel le mariage est Si les mariages ont échoué, nous ne pouvons pas dire que les mariages est échoué. Mais nous ne parlons Dieu, au nom de Jésus, par la grâce de Dieu, le mariage est réussi, au nom de Jésus. Et c'est d'abord, ça fait ma petite le mariage qu'elle fondé, qu'elle fondé sous Jésus-Christ et Jésus-Saint, d'accord? Quel fondé qu sous Jésus. Nous devons faire une communication, une compréhension. D'accord? Et puis, nous voulons maintenant au modèle. Il y a un peu de conseils. Il y a un peu de conseils. Même Jean-Claude, regarde, C, que c'est qui va aider nous pour avancer en route là. Vous voyez? Et bien nous mêmes deux mains besoin besoin vous voulez vivre à vous nous disiez à merci et que vous faites grâce et que vous bénissez au nom de jésus et que vous bénissez de toutes sortes de bénédictions d'accord ok n'a pas avec si que vous parlez vous et vous vous marier vous mariez par toute distance par votre indépendance tous les petits un petit garçons, petit garçon pas coincé par votre l'air il n'y a pas de petit palais, il pas pas de à D'accord Mais quand vous vous pas de pas de parce que qui est là, c'est des si petits C'est là. Pas autant pour chita, pas autant au au au pour le et pas autant pour le bruit. Amen. Pour faire la là. ça. Bouillons et vous la gloire de Dieu. Et pas trop longtemps, nous allons faire la veille. Mais il faut toujours être dans la parole de Dieu. Il faut toujours être dans la soumission de la parole de Dieu. Ok C'est ce conseil de pour nous là. Que Parti sur votre soldat, à savoir Jésus de Nazareth. On va passer à l'investigation à la famille avec... C'est que nous avons un spécial, avec...